Bonjour Florence, vous êtes la créatrice du magazine LCF, maintenant LCFF. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est née cette aventure alors, euh, LCF effectivement est né euh, de mon séjour en Chine où j'étais professeur à l'Alliance Française à Hong Kong. Et mes étudiants me demandaient toujours ce qu'ils pouvaient lire et à l'Alliance on avait la presse française pour les Français donc c'était trop difficile. Et, euh, et, et donc à mon retour en France j'ai décidé même si ça me paraissait un peu une idée un peu farfelue euh, de créer ce magazine. Et puis en fait une espèce de coïncidence a fait qu'autour de moi il y avait un grand fils, il y avait quelqu'un qui s'intéressait au sport, quelqu'un qui s'intéressait à la musique, et on s'est aperçu que finalement, c'était faisable. Et voilà, l'aventure était née, on a d'abord créé une association, avec, on était une petite équipe de 8, on a écrit nos articles, on les a corrigés, on a fait une version numérique parce qu'on n'avait pas les moyens d'imprimer, et puis petit à petit, euh, maintenant, on est une équipe de 22 chroniqueurs, et, euh, et on imprime le magazine, et on vient de passé de changer de structure. On a maintenant une entreprise pour, euh, on va dire pour se professionnaliser, pour essayer de faire les choses un peu mieux parce qu'avant euh, chacun avait son travail à côté et qu'on était un petit peu débordé. Là on est maintenant euh, à temps complet sur euh, le magazine, son développement, développement évidemment commercial mais aussi développement du contenu en essayant de faire des choses plus ouverte sur la francophonie d'avoir plus de fichiers audio d'avoir plus de plus de tout en fait et plus de chroniqueurs plus de sujets plus de rubriques etc voilà c'est l'aventure qui a commencé et qui continue bien et qui continue, voilà on espère que ça va continuer comme ça c'est vrai que maintenant on est passé payant on est un peu dans l'expectative de voir si les lecteurs vont nous suivre bien sûr ils étaient contents et nous aussi on était contents de proposer une ressource gratuite je sais ce que c'est en ayant été justement enseignante à l'étranger c'est parfois difficile de trouver des ressources en français en même temps ben voilà, qui dit professionnalisation dit aussi ressources matérielles donc euh, on a besoin euh, de faire entrer euh, des finances et, et, et du coup on, on espère que les, les lecteurs vont accepter de s'abonner. On a essayé de faire des prix pas trop chers parce qu'on sait aussi que selon les endroits du monde ça peut être trop cher, rapidement trop cher. Mais euh, on, on fait vraiment tout notre possible pour livrer un magazine de qualité en essayant de ne pas être trop trop cher. Donc. Voilà. C'est vrai, c'est un point important. Mais de nombreux articles restent gratuits. De toute façon, oui. euh, ça, ça fait partie des choses importantes. J'ai une petite anecdote à ce propos. Quand j'étais enseignante à Nanjing, euh, je, donc j'enseignais à l'Alliance française, et les cours, c'était jusqu'à 9h30 du soir, et à euh, Nanjing, il fait très très froid en hiver, et j'avais un étudiant qui s'appelait Clément, enfin son prénom français, euh, il, il venait aux cours à vélo, il, avait, il habitait à deux heures de vélo et à 9h30 du soir, il rentrait chez lui à vélo, donc pour deux heures de vélo dans un froid euh, sibérien. Et il n'avait pas d'argent. Il, il venait à vélo parce qu'il n'avait pas de quoi se payer le bus, alors que ça ne coûte rien. Le bus en mm -hmm. Chine, c'est vraiment très peu cher. Et, et souvent je repense à Clément et je me dis, mais des gens comme lui, faut il faut qu'ils puissent encore continuer à lire du français parce que mm -hmm. c'est dommage. C'est dommage. C'est des gens, ils n'ont pas d'argent, c'est vrai. Mais. Euh, pour eux, pour lui, c'était une espèce de d'émerveillement de venir au cours et de participer, d'apprendre le français. Et souvent, je pense à Clément et je me dis non, il faut, il faut que les gens comme lui puissent continuer. Donc, ok, on est rattrapé par la réalité économique, mais on fait aussi quand même, il y a quand même, allez, on va dire, les deux tiers du magazine qui restent en accès libre, gratuit. Il vous suffit d'aller sur le site, de vous enregistrer, et vous avez accès à toutes ces pages qui sont quand même accessibles normalement. Donc oui, c'est important pour nous aussi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans un numéro Par exemple, le dernier numéro qui vient de sortir, quel type d'article est-ce qu'il y a dedans Alors, le dernier numéro, alors celui qui est sorti donc avant-hier, alors peut-être c'est l'occasion de faire nos petites excuses aux, aux lecteurs, parce que d'habitude on sort le premier, et là, comme on vient de s'installer, qu'on a des locaux, etc., on a pris un peu de retard, on est sorti le 6... Donc, on est un peu en retard. Mais bon, le 6 du mois. Oui, le 6 du mois au lieu du premier. Bon, rien est en retard. Mais euh, donc, c'est un numéro sur Toulouse. Donc, euh, dedans, on y trouve. Euh... Euh, la recette du canard aux olives, on n'a pas voulu faire le confit parce que c'était un peu trop. Bon. <rire> Mais euh, bien sûr, on vous fait visiter la ville de Toulouse, on, on parle de Claude Nougaro, bien sûr, c'est impossible de parler de Toulouse sans parler de Claude Nougaro. Euh, le sport, devinez, c'est le rugby, bien sûr. Mm -hmm. euh, voilà, on essaye toujours que les articles d'un numéro tournent autour de la ville fil rouge en même temps c'est pas obligé non plus, hein. on va avoir d'autres oui. euh, choses euh, mais voilà c'est les articles un, un petit peu phares là on est en train de, de préparer le numéro sur Ajaccio mmh. ensuite ce sera Dijon ensuite si je me souviens bien c'est Alger puisqu'on essaye de ne pas être que euh, sur des villes françaises mais aussi euh, vous avez vu on a fait euh, Québec, on a Genève, fait aussi une ville, ouais. on a fait Genève Donc euh, Là, ce sera Alger, il y aura Bruxelles, euh, voilà, on essaye aussi, euh, pas, pas même uniquement européen, mais dans le monde. Donc, euh, voilà, des contenus euh, divers et variés. Et là, aujourd'hui, donc, on est sur le salon, on a eu la visite de plusieurs personnes qui se sont proposées pour écrire des, des nouveaux articles. Donc, euh, on espère qu'on va mettre en place des nouvelles rubriques. Et surtout, un des projets qui va se faire euh, là très bientôt, c'est l'augmentation du nombre de pages qui va donner plus de contenu, avec un contenu plus orienté vers la francophonie de l'Afrique ou des Amériques, euh, et du coup, donc, voilà, plus d'articles, plus de sujets, plus de... Voilà. mais bon, c'est pas encore tout à fait bouclé, donc on y travaille. Plein de projets. Donc. Plein de projets, plein, plein de projets. Très bien. Eh bien, félicitations, merci pour euh, cet entretien, et je vais mettre le lien vers euh, le site du magazine, bien merci. évidemment, à la fin de la transcription. Super, je vous remercie beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Florence.